Qu'est-ce qui est devenu obsolète? La cabine téléphonique était un édifice public où on allait pour téléphoner. Le Polaroid était un appareil photo très populaire qui nous permettait d'obtenir des photos instantanément. La machine à écrire était un appareil qu'on utilisait auparavant pour produire des documents avec des caractères imprimés. Avant les avions, le bateau était le moyen de transport dont on avait besoin pour aller du continent américain vers l'Europe.